La DULAC, c'est le logiciel libre et l'ouverture, l'open source. L'intérêt de venir au congrès de la DULAC, c'est d'abord de rencontrer les membres de la DULAC, des collectivités territoriales qui sont engagées dans des démarches de mutualisation, dans des démarches de, de logiciels libres. Euh, travailler en mode collaboratif, c'est un élément essentiel. Ce que j'ai apprécié personnellement, c'est de rencontrer des acteurs de terrain qui travaillent avec du logiciel libre en vrai, dans des conditions pas toujours faciles, et au service du public. J'étais impressionné par tout ce qui se passe dans les collectivités au niveau du logiciel libre la chance d'avoir un projet autour du libre qui est porté par les élus. Donc Bamion ça a été reconnu ville libre. On a fait un gros travail autour du logiciel libre qui nous a valu la reconnaissance du label territoire numérique libre. On passe les postes clients sous Linux. L'information nous appartient. Et il n'y a que nous qui pouvons décider de ce qu'on en fait. Au niveau infra, le libre est extrêmement utilisé. C'est un vrai travail qu'on fait aujourd'hui avec la Dulac depuis le départ. On est à fond, à fond, à fond dans le logiciel libre depuis longtemps, longtemps, longtemps et on compte le rester encore longtemps. de très beaux arguments pour convaincre nos élus et je repars avec beaucoup d'outils. Comme on a souvent le doute pendant nos combats quotidiens, ça fait plaisir de voir d'autres gens ont le même combat que nous et qu'on est dans le vrai. C'est vraiment quelque chose de transversal et on voit bien que la graine qu'on a semée il y a une quinzaine d'années commence à pousser et fait des petits <musique> L'important, c'est en fait l'échange, l'échange qu'on peut faire, la mutualisation des idées, des, du partage, des logiciels. Je retiens peut-être le lancement du nouveau label Territoire Numérique Libre ce matin, auquel la DINZIC participe dans le cadre du, du jury. On sort toujours enrichi de, de, de ce congrès.